Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Ce message s'adresse à France Football ainsi que tout le jury du Ballon d'Or ainsi que tous les journalistes qui votent pour élire le Ballon d'Or cette année. Je ne veux pas du tout influencer votre vote. Mais si vous ne votez pas Karim Benzema, c'est que vraiment vous avez du pu dans les yeux, ZB. Je suis désolé de vous le dire. Pardon, excusez-moi de mes propos, mais si vous ne votez pas Karim Benzema dans certains pays, c'est que vraiment, vous devez aller vous faire opérer des yeux. C'est le meilleur joueur de la planète entière. C'est une légende du football. C'est le nouveau Zidane français. Excusez-moi de vous le dire, mais tous les gens qui me diront l'inverse, s'il vous plaît, arrêtez et allez vous faire opérer des yeux illicaux. Cette année, c'est lui et personne d'autre. Et peut-être même président du monde. Karim Benzema, c'est le meilleur joueur de la planète. Point